adopté. Nous examinons l'article 6 bis A avec une série d'amendements de suppression de l'article. Le 362, je passe la parole à Monsieur Giraud. Merci Président. Il s'agit de la suppression de l'article introduit au Sénat qui est relatif à, à l'extension de l'exonération de CFE et CVAE pour les PME, librairies indépendantes, aux grandes enseignes, groupes d'édition, soldeurs, etc. Merci. Le numéro 15 identique, Madame Louvagie. Oui, merci, Monsieur le, le Président. Euh, effectivement, je vais dans le sens euh, des propos du, du rapporteur, euh, puisque l'article qui a été introduit au Sénat a modifié les conditions d'obtention du label librairie indépendante de référence. Et cette modification a des conséquences au niveau des entreprises euh, indépendantes qui va probablement leur faire perdre une partie des exonérations fiscales. Il nous paraît très important de soutenir donc ces librairies indépendantes qui font un vrai travail de, de qualité, de sélection et de présentation de l'offre. Merci Madame Louvagie. Le 70 n'est pas défendu. Le 97, Madame Rabault, vous souhaitez intervenir Sur cet amendement de suppression Ici, pardon, excusez-moi, ce sont les librairies indépendantes. Euh, alors, l'article qui a été introduit par nos collègues sénateurs et qui a été adopté euh, vise à modifier les critères d'éligibilité du label librairie indépendante de référence Lire tels qu'ils ont été, euh, ils sont définis par le code général des impôts. Ce label permet aux librairies qui l'obtiennent d'être exonérées de cotisations foncières des entreprises si les communes et les EPCI à fiscalité propre en ont décidé ainsi. Le Sénat a proposé, lui, d'étendre ce label à l'ensemble des, des grandes librairies et des grands groupes. Nous, nous proposons de, de supprimer ce qu'a introduit le Sénat et de limiter ce label aux vraies librairies indépendantes. C'est-à-dire celles qui sont en centre-ville, euh, qui n'ont pas des grandes surfaces et qui effectivement peuvent bénéficier de cette exonération de fiscalité si les communes et les intercos sur lesquelles elles sont situées en ont décidé ainsi. Merci beaucoup Madame Rabault. Le 217 n'est pas défendu. Je vais donc demander... Ce sont les mêmes, donc un avis favorable Merci. de la Commission. Monsieur le ministre a un avis favorable. Je mets donc aux voix ces amendements de suppression qui ont reçu un avis favorable de la Commission et du gouvernement qui est pour, qui sont pour, pardon, qui est contre, qui sont adoptés.